C'était un youtubeur à succès, passionné par la moto. Malheureusement, sa femme et lui ont été assassinés. Ramené à la vie par l'esprit d'un indien cosmique, il chasse désormais les criminels. Désormais, il est l'aigle mécanique. Ah Ah Ah C'est pas moi On me dit souvent que c'est simple de devenir un super-héros, mais c'est faux, car avant j'avais une femme, j'ai peur de mourir, j'aurais tout fait pour elle. Mais je n'ai pas réussi à faire le plus important. La protéger. Celle. J'ai peur de mourir. Je peux mourir. Il y a tellement de choses que j'ai pas pu faire. Celle. Tu m'entends Alors que je pensais que tout était perdu, là-haut, dans le silence intersidéral, vivait l'Inde cosmique. Un être au pouvoir incommensurable. Ouais. Voilà. Ce jour-là, il m'a entendu. Il me laissa une seconde chance. Revis Monsieur, je suis vraiment désolé de vous déranger dans un moment pareil. Mais je détecte une agression non loin de votre position. De gueule Laissez la demoiselle T'inquiète pas, je me charge de ce trou du cul. Cet individu a l'air peu commode. Faites attention. Ta gueule Gladus. Comment ça on est deux Ben moi aussi je suis deux. Un chacun. Je prends le plus moche. Oui. Ça te dérange si je me mets à l'aise Vas-y. Oui. Ah ouais, beau oui. gosse. Hein Merci. C'était génial. Mais de rien, ça me fait plaisir. Eh, hey, l'indien, t'aurais pas fait un petit peu de poids, toi oh. Oh. Oh. Oh. C'est pour le boulot. Hein. Bon Rémi, s'il vous plaît, ça manque de respect de rentrer sans frapper. De toute façon, vous me le refaites, s'il vous plaît, vous repartez. Mes excuses, monsieur. Merci. Oui? Bonjour Rémi! Bonjour Monsieur. Nous avons un goût meurtre. Dark Indor, un motoblogueur spécialiste du lard moto. Le dark Indor, on va commencer en beauté avec la Harley Davidson. La motocross. la merde. Le scooter.